Bonjour à tous et à toutes. Euh, je vais vous faire un retour d'expérience sur un projet de migration euh, d'une base Oracle vers PostgreSQL. Donc, Tout d'abord, les présentations. Euh, donc, je travaille à la Direction du Numérique de l'Université de Lorraine. L'Université de Lorraine, euh, c'est 7000 personnels et euh, 62 000 étudiants. Et la Direction du Numérique, pour faire euh, simple, elle a comme mission la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie numérique de l'établissement, mais également la sécurité du système d'information. Pour être tout à fait précis, moi je suis rattaché à la sous-direction système d'information études et développement, qui, comme son nom l'indique, en charge le développement, l'intégration et le suivi opérationnel des applications métiers. Donc, notre projet de migration vers PostgreSQL concernait une application qui s'appelle Agathe comme gestion automatisée du temps de travail de l'établissement. Alors que, que permet de faire Agathe Donc, Pour l'ensemble des personnels de l'université, euh, ils vont pouvoir déclarer leurs horaires de présence sur site, c'est-à-dire ils vont teper, on appelle ça comme ça nous, lorsqu'ils arrivent pour déclarer leur heure d'arrivée le matin, ils feront la même chose pour leur pause méridienne et puis lorsqu'ils quitteront leur journée. Euh, ils pourront également faire tout ce qui est demande d'absence, donc euh, leur congé bien sûr, mais également le télétravail ou des missions. Donc, moi, typiquement, pour être là parmi vous aujourd'hui, j'ai posé une absence mission dans Agathe. Euh, on a également la gestion du, temps du compte épargne-temps. Euh, on peut consulter le planning de nos collègues pour savoir qui est présent sur site ou qui est en déplacement ou autre. Et bien sûr, on a une vue synthétique de notre temps de travail, donc qu'il soit journalier hebdomadaire ou annuel, ce qui permet de savoir un peu si on a de l'avance, du retard par rapport aux horaires dus. Et on peut de la même façon avoir une vue synthétique de nos absences pour euh, à savoir celles qui sont en attente de validation, celles qui éventuellement ont été refusées, et avoir les décomptes associés, c'est-à-dire savoir combien il nous reste de jours, par exemple, de congés à payer pour, pour notre année. On a une deuxième population qui se connecte à cette application qui sont les gestionnaires donc qui eux, euh, sans surprise, gèrent le temps de travail des personnels dont ils ont la responsabilité. Euh, ils peuvent gérer ce que nous on appelle des anomalies de top ou d'absence. Une anomalie de top ça va être par exemple s'il manque un top dans la journée, donc on a un nombre impair de top. Ou euh, on gère aussi des plages obligatoires, c'est-à-dire qu'on euh, doit par exemple arriver sur site avant 9h, donc quelqu'un qui toperait avant 9h euh, générerait une anomalie que son gestionnaire devrait valider ou corriger. On a, on a la même chose pour les absences. Donc typiquement, si moi j'étais venu ici que je n'avais pas posé une absence dans Agathe, demain matin, suite au calcul de la journée, j'aurais été en anomalie et donc mon gestionnaire en aurait été informé et m'aurait demandé euh, de poser une absence ou de la pose pour moi pour corriger ma situation. Euh, donc le gestionnaire va valider donc, ses demandes d'absence et puis il a également un tableau de bord à sa disposition qui lui permet de voir un peu l'avance-retard des personnes qu'il gère, elles sont restantes, congés payés et l'état de son CET. Une dernière population qui est plus marginale, on va dire, ou en tout cas beaucoup moins nombreuse, qui est, qui est constituée des administrateurs RH, et qui eux ont en charge de la configuration du paramétrage de l'application, donc euh, bah, définir des, différents types d'absences possibles, la façon dont on travaille, donc euh, la quotité de travail, euh, le nombre de demi-journées, ce genre de choses. Et bien sûr, ils vont gérer les dossiers et les contrats des agents. Donc pour illustrer un peu le propos, je vous ai mis quelques copies d'écran du front office de l'application. Sur le, la copie d'écran de gauche, ça présente l'écran d'accueil de l'application web euh, qui permet au personnel de tepper, Donc, Ils peuvent le faire également via une application mobile ou via des badgeuses euh, physiques. Et Ils ont une vue synthétique dans les petits carrés euh, sur la droite euh, de leur temps de travail. Donc le premier, euh, ça donne le temps de travail journalier. Il euh, y a l'avance-retard annuel aussi à côté le nombre de congés payés restants et éventuellement s'il y a des anomalies. L'écran de droite lui présente le formulaire qui va permettre de poser des demandes d'absence, donc congés payés mais aussi missions, télétravail ou autres, soit en, en demi-journée, comme sur la capture d'écran, soit en heure minute. Les gestionnaires peuvent se connecter sur la même application mais euh, ils ont un code couleur différent, ce qu'en général les gestionnaires sont également des utilisateurs, donc ça leur permet de savoir quel rôle ils ont quand ils sont connectés sur l'application. Et sur l'écran de gauche, ben on voit l'écran qui va permettre de, de valider ou de refuser les demandes d'absence. Et sur l'écran de droite, c'est l'écran qui va permettre de corriger l'étape d'une journée. Donc, euh, rajouter éventuellement un top manquant, désactiver un top supplémentaire ou qui est déposé en trop. Et ils ont euh, un affichage visuel de l'état de la journée sur euh, la droite. Et donc quand tout est bleu et vert, tout va bien et si jamais il y avait une anomalie sur la journée, la zone concernée apparaîtra en rouge. Euh, donc voilà, maintenant que je vous ai présenté rapidement les fonctionnalités de cette application, donc un mot sur l'architecture technique. Donc euh, pour ceux qui sont peut-être un peu développeurs et qui, qui s'intéressent à ce monde-là, euh, ces différentes briques applicatives sont faites en technologie Java, donc euh, c'est du Spring Boot, du Spring, et euh, l'interface graphique euh, que vous avez pu apercevoir juste avant, elle est écrite avec le framework qui s'appelle Vadin. Donc on a plusieurs briques, l'interface web que présentée précédemment, on a la même chose pour les administrateurs RH, donc cette euh, interface web elle va s'appuyer sur différentes API euh, pour implémenter euh, les différentes fonctionnalités, donc une architecture microservice on va le dire comme ça, on a également un service qui nous permet de faire exécuter un certain nombre de batchs qui vont tourner la nuit, donc le calcul des journées par exemple. On a également la bascule des contrats parce qu'on a une gestion annuelle des contrats, le calcul du CET, ce genre de choses. On a une autre brique qui nous permet de synchroniser cette application avec notre référentiel des personnels et structures. Et on a également une brique qui va nous permettre de récupérer les tops des badgeuses physiques. Hein, parce que comme je vous l'ai dit précédemment, soit on peut le faire par le web, soit on peut le faire par l'application mobile, soit également via des badgeuses installées dans les bâtiments de l'établissement. Sachant que euh, tous les tops, donc euh, toute la récupération des badgeages, se fait via une API euh, utilisée par les différentes briques. Et il n'y a pas d'insertion directement en base par les différentes briques euh, développées. Et enfin, on met à disposition un site de secours qui nous permet... Bah, typiquement, il nous a servi quand on est passé d'oracle à PostgreSQL. Euh, ça nous permet de couper le site principal et de proposer une fonctionnalité à minima, qui est donc cette fonctionnalité de top. Donc, les personnels peuvent continuer à déclarer leurs heures de présence sur site. Et Une fois qu'on a fini la maintenance, on a un batch qui va les récupérer, le, les tops qui ont été insérés dans ce site de secours, pour les réintégrer dans notre base principale. Donc, notre base de données elle était en oracle 11. Et la spécificité de ce projet, c'est que bah, c'est de de la gestion de temps de travail avec différents euh, rythmes, etc. Donc le moteur de calcul est assez complexe. Et toute la logique métier, ou en tout cas la grande majorité, a été écrite en PLSQL. Comme je vous le disais, cette application ne vit pas seule dans son coin elle est liée avec nos systèmes d'information, avec notre référentiel des personnels et des structures. Donc l'application mobile, j'en ai parlé, et on a également un univers BO et du MyReport pour faire du reporting. Et on a également un peu quoi, quelques job talent, euh, donc, euh, job ta, quoi, talent c'est un ETL, pour ceux qui ne connaîtraient pas, et qui nous permet par exemple d'ouvrir directement l'accès VPN à nos personnels lorsqu'ils ont posé une absence télétravail euh, dans Agathe. Donc la base de données, parce que c'est quand même le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, euh, quelques informations, donc on a 135 tables, on a 7 tables temporaires globales, on a 9 vues, on a 65 packages qui regroupent 479 procédures et fonctions et on avait 70 triggers. Et en volumétrie, on avait on a, euh, environ 160 millions de lignes et on a quelques grosses tables Donc, à notre échelle, hein, tout est relatif, mais euh, en tout cas, celle qui gère les compteurs des personnels, c'est 65 millions de lignes et puis celle par exemple qui gère les tops des personnels, c'est 20 millions de lignes. Donc, maintenant que je vous ai euh, planté le décor, je vais vous parler plus précisément de ce projet de migration. Donc, pourquoi euh, tout d'abord, hein, pourquoi on, on a basculé sur Postgre Parce que finalement, l'application, elle fonctionne depuis maintenant 19 ans, elle fonctionnait très bien euh, avec Oracle. Bon bah, sans surprise, hein, le, une des principales motivations, c'était le coût des licences, euh, voilà. Il y a une deuxième motivation, c'est qu'on on est dans le domaine universitaire et donc travailler avec euh, du système libre, c'est plutôt bien aussi. Et euh, donc ça c'était les motivations. Après en termes de contraintes, pour choisir un SGBD cible, il nous en fallait un sur lequel on pouvait euh, facilement, en tout cas facilement, qu'on pouvait retranscrire notre moteur de calcul et donc on avait besoin d'un langage euh, proche de PLSQL, et donc PLPGSQL correspondait bien à notre besoin. C'était également l'occasion de faire une montée en compétence de nos équipes en interne, parce que historiquement on est plutôt sur des bases MariaDB et Oracle, euh, mais on commence quand même à pas mal utiliser PostgreSQL. donc euh, ce projet est intéressant même pour des gens qui n'étaient pas forcément directement associés. Alors on a choisi de se faire accompagner, on n'a pas fait ce projet seul. Euh, pourquoi Parce que dans la sous-direction, on a un certain nombre de projets de développement à mener et on n'avait pas forcément le, les ressources en interne. En tout cas, on ne pouvait pas bloquer suffisamment de monde euh, pour faire cette migration-là. Euh, et on, comme je le disais précédemment, on ne maîtrisait pas non plus, pour nous c'était à nouveau le langage PLPGSQL, on connaissait PLSQL Oracle, mais pas le langage PostgreSQL et euh, les spécificités spé quoi, propres à Postgre euh, qui n'étaient pas maîtrisées. Donc on a préféré, pour entre guillemets « assurer le coût » et être sûr d'arriver au bout du projet dans un délai raisonnable, euh, se faire accompagner. Donc on a mis euh, en concurrence, bien entendu, plusieurs sociétés. Et notre choix s'est arrêté sur Dalibo. Alors pourquoi euh, bah, Tout simplement parce qu'ils nous ont fait une offre dé détaillée. Euh, ils avaient des outils dédiés pour faciliter cette migration. Et puis un point très important, euh, ils nous ont fait une très bonne impression lors de nos premiers échanges. Bon, voilà, donc on s'est arrêté sur le spécialiste français de Postgre, hein, donc euh, encore une fois Dalibo. Euh, on est tombé d'accord sur un accompagnement de 43 jours pour euh, ce projet de migration. Et il y avait trois jours d'audit et de performance et de documentation. En fait, c'est une journée d'audit de, de performance sur site, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Et puis deux jours de, de documentation. Donc sur la gestion du projet, bon, ça va être assez classique. Hein. Donc on a monté une équipe projet côté Université de Lorraine. Donc il y avait un chef de projet avec moi-même. Il y avait un développeur euh, qui est développeur Java à l'origine, mais qui avait également fait du PLSQL euh, dans une autre vie, on va le dire comme ça. Et pour nous accompagner, on avait deux DBA. Donc euh, l'un qui était un DBA senior Oracle, mais qui était euh, débutant en postgré Et un deuxième qui est DBA junior et en fait qui enrichit ses activités quotidienne, on travaille dans notre équipe exploitation qui n'était pas DBA à l'origine mais qui a profité de ce projet pour, pour se former et monter en compétence sur cette euh, fonction. Côté d'Alibo, on a eu trois interlocuteurs, donc euh, Philippe Baudouin qui est, dans, qui est dans la salle parmi nous, qui nous a accompagnés, que euh, je pense que de nombreuses personnes présentes euh, connaissent. On avait également Florent qui est présent aussi, qui nous a bien accompagnés. Qui était, euh, well, Philippe et Florent ont été nos deux interlocuteurs euh, principaux. Et puis on a eu Thibaut, que j'ai croisé aussi, qui est venu nous faire euh, l'audit de performance euh, sur site à l'issue du projet. Donc les phases principales, euh, rapidement, donc l'initialisation du projet, on s'est mis d'accord sur les livrables attendus, sur comment on allait s'organiser, des euh, ouais, choses très classiques. Ensuite, Dalibo a travaillé sur le portage de la base de données mais hors code procédural, ils nous ont livré cette partie-là. Ils ont ensuite fait la, la migration du code procédural. Nous, on a de notre côté euh, bah, échangé quand même parce qu'il y avait certaines questions euh, ou de choses à corriger euh, tout de suite euh, lors de ces étapes. On a travaillé main dans la main avec Dalibo sur cette partie. Et ensuite, on a fait une, pareil, une phase de recette assez classique avec euh, bah, les corrections des problèmes qu'on a pu rencontrer et un certain nombre d'optimisations parce qu'on on voulait pouvoir garder des performances équivalentes à ce qu'on avait en oracle, voire les améliorer, en particulier sur la partie batch, pour que ça ne dérisse pas trop et qu'on ne se retrouve pas avec des batchs la nuit qui durent des heures et des heures. Euh, tout ça nous a amené à faire une mise en production en septembre de l'année dernière, donc on aurait pu faire la mise, à, mise en production pardon, un peu plus tôt, et comme nous, on travaille en année universitaire, on voulait euh, faire cette euh, coupler le, le passage en production avec euh, cette nouvelle année universitaire. On a laissé passer quelques temps euh, pour avoir un peu de métrique sur la base de données, et un peu d'activité, et donc il y a eu lieu l'audit de performance euh, sur site. Concernant le suivi, bah, tout s'est fait à distance. Hein, on a fait des réunions Teams avec euh, Florent et, et Philippe, et puis on a échangé par mail quand il y avait besoin, et on avait également à disposition la plateforme de support euh, d'Alibo. Euh, très rapidement, donc les principales actions. Donc côté Dalibo, on, ils ont apporté notre base Oracle sur leur infrastructure PostgreSQL Ils ont migré les données, comme je vous l'ai dit, le code procédural, et ils nous ont fait au fil de l'eau les livraisons associées. Et ils nous ont également euh, fourni les outils de migration, je vais en parler juste après. Et puis fourni toute la documentation euh, associée, euh, et, euh, qui était très riche et pertinente, même pour des gens, euh, pas pour des développeurs, euh, pour euh, avoir un peu plus d'informations sur comment bien, bien développer du PL PGsql Côté Université de Lorraine, c'est les, les deux blocs euh, du milieu et de droite. Donc, nos DBA ont fourni à Dalibo notre configuration Oracle, euh, des dumps, quoi, un dump de notre base de production, donc nous on avait préalablement aussi anonymisé en partie. Et euh, les DBA nous ont mis à disposition euh, deux instances de test et de production. Donc, on est parti sur une version 14.5, de PostgreSQL et euh, installé sur du Red Hat euh, 8.7. Euh, donc ils ont, sans surprise, installé les différentes livraisons fournies par euh, Dalibo et ils ont également travaillé à la sauvegarde, aux configurations des sauvegardes et du monitoring. Côté développement, nous, on a travaillé à l'adaptation de tout l'écosystème applicatif que je vous ai présenté euh, précédemment pour le rendre compatible PostgreSQL. On a effectué un certain nombre de correctifs du code qui avait été livré. Le code était bien sûr, avait été testé au préalable par Dalibo, donc il était juste syntaxiquement, donc ça, il n'y avait pas de souci. Après, nous, euh, on n'avait pas de test unitaire euh, à pouvoir jouer sur notre euh, code. Donc, forcément, bah, quand on l'a joué en, en réel, en, en utilisant les, les différentes fonctionnalités, on a rencontré un certain nombre de problèmes euh, qu'on a travaillé à corriger donc de notre côté et avec l'assistance de, de Dalibo. On a également comme on fait des tests de performance, ce qui nous a amené à devoir faire quelques optimisations, parce qu'on avait des, des problèmes de, de temps d'exécution, de, ils étaient limités, hein, je vous rassure, ce n'était pas un problème général, sur euh, l'exécution de certains de nos batchs, et donc on a pu utiliser sur les conseils de Dalibo la vue PGStatUserFonction, qui nous a permis de mieux comprendre euh, bah, les appels, le nombre d'appels qu'on pouvait faire pour des procédures stockées et le temps passé dans les différentes fonctions procédures. Euh, pour vous présenter un peu le travail qui a été réalisé au niveau du portage par euh, Dalibo, donc, ils ont utilisé l'outil qui s'appelle aura qui leur a permis à partir de notre code euh, procédural PLSQL de générer un fichier par fonction, donc, euh, dans notre cas 479 fichiers, ils ont, un certain nombre de procédures et de fonctions ont été migrées automatiquement par l'outil, sans autres formes de procès. Et d'autres procédures ont nécessité des retouches manuelles, voire des réécritures pour, par exemple, des questions de performance. Donc Dalibo a réalisé ce, ce, ce travail-là. Ils ont euh, fusionné finalement le, tout ce qui avait été fait automatiquement et les retouches manuelles. Ils ont obtenu 65 fichiers, donc un par package Oracle. Et ils ont pu charger ça dans la base PostgreSQL euh, pour obtenir le code PLPGSQL. Donc pour vérifier que le code était juste syntaxiquement, ils ont également utilisé l'extension PLPGSQLCheck qui euh, bah, permet de vérifier que le code procédural ne fait pas euh, dire, appel ou euh, usage d'objets qui n'existeraient pas, des tables ou des colonnes qui permet également de voir qu'il n'y a pas des variables qui sont pas utilisées ou des gros problèmes de typage. Et ils ont également proposé quelques tests unitaires euh, avec l'outil, avec l'extension PGTap, pour vérifier un peu que certaines procédures étaient correctes. Donc les outils, donc Oracle donc je viens d'en parler, hein, qui est un outil gratuit qui permet de migrer une base Oracle vers PostgreSQL. Alors base Oracle, mais pas que. Euh, ça nous a servi pour l'import initial de notre base, mais on, a, on est rapidement basculé sur euh, l'outil Data2PG, qui est un outil euh, fourni par Dalibo. Euh, pourquoi on est passé sur Data2PG Parce qu'on avait un besoin donc, de rechargement des données hein, dans notre phase de test. Euh, forcément, on avait notre base Oracle, on chargeait notre base de test de PostgreSQL, on faisait nos traitements, et puis bah, bien entendu, euh, on n'avait pas toujours le résultat euh, qu'on voulait et On voulait pouvoir recommencer et donc euh, retester assez rapidement notre, euh, notre fonctionnement avec des données propres. Donc on avait cette, euh, besoin de cette fonctionnalité. On avait également un besoin de comparer les données pour être sûr que le même traitement sur notre base oracle exécuté sur notre base Postgre donnait bien les mêmes modifications dans les tables. Donc voilà, donc pour vous donner un ordre d'idée, avec euh, 8 vCPU on pouvait euh, transférer l'ensemble de notre base oracle vers notre base Postgre en 18 minutes. Pour la comparaison des données, il euh, faut savoir que cet outil est quand même très pratique parce qu'on peut le paramétrer euh, fortement avec des fichiers de conf ou des fichiers SQL. Et ça m'a permis en particulier de pouvoir comparer les données d'un dossier spécifique au lieu de devoir comparer toutes les données de la base de données d'un coup. Ce qui était un gain de temps important, ça nous permettait de, de, de, voilà, de lancer un traitement sur une personne et vérifier que dans les différentes tables concernées, et uniquement pour cette personne-là, les modifications étaient bien effectuées de la même façon entre Oracle et PostgreSQL. Une fois qu'on était sûr que de façon unitaire ça fonctionnait bien, je pouvais lancer des traitements beaucoup plus génériques où la comparaison, la comparaison prenait naturellement un peu plus de temps. Euh, donc là je vais vous faire un petit focus technique. Alors il n'y aura rien d'exotique, mais je pense que c'est des points intéressants pour à connaître, en tout cas, quand on veut passer d'une base Oracle à une base PostgreSQL. Donc, tout d'abord, les tables temporaires globales. Donc, pour rappel, en Oracle, ces tables ont une structure persistante. Donc elles ne sont pas détruites, sauf si on le fait explicitement. Par contre, les données de ces tables sont temporaires. Donc Selon la façon dont la table temporaire globale aura été créée, euh, ce, cette suppression pourra avoir lieu après chaque ordre commit, donc si on est sur un on-commit illettro, ou à la fermeture de la session si on est sur du on-commit à euro. En PostgreSQL, euh, on n'a pas cette notion de table temporaire globale, donc il a fallu l'émuler. Donc la solution que nous a proposée Dalibo, et que Dalibou a mis en œuvre, hein, c'est d'utiliser finalement une table classique qui va servir de modèle, donc une table qui a la même structure que notre table temporaire globale. Et euh, ils ont fourni une procédure qui va permettre de créer ces tables temporaires, parce qu'en en, PostgreSQL, on n'a que des tables temporaires et pas des tables temporaires globales. Il permet d'instancier donc ces tables temporaires dans le code au moment où on en a besoin. Donc cette procédure, elle prend en paramètre deux deux paramètres, le nom de la table temporaire qu'on souhaite initialiser et puis on avait également un booléen qui nous, permet qui nous permettait d'indiquer si euh, la table temporaire existait déjà, si on voulait vider le contenu de cette table ou pas. Donc concrètement en oracle, eh bien, on a notre, à gauche on a la création de la table temporaire avec euh, son commentaire on commit, euh, on commit dilettro, dans le cas présent et euh, quand on voulait utiliser eh bien, on pouvait tout de suite faire par exemple un insert euh, dans notre table. En PostgreSQL, euh, c'est légèrement différent. Donc on a euh, dans le bloc en haut à droite la déclaration de notre table modèle, donc avec le commentaire qui est important. Sur le bloc de gauche, vous voyez la procédure stockée qui va permettre à partir de cette table modèle d'instancier euh, dynamiquement la table temporaire PostgreSQL. Et Pour savoir le comportement qu'elle devra avoir, en fait, c'est le commentaire indiqué sur la table modèle qui est utilisé. Là, on voit qu'en fonction du commentaire, on fera un OnCommitDiletRow ou un on-commit un ou un, un commit preserve Le bloc final de, de ce bloc, de cette procédure en bas à gauche, permet bah, de faire un truncate sur la table si c'est demandé. Et dans le code procédural, bah, c'est le bloc en bas à droite. Avant, donc en oracle, on avait directement un insert into notre table temporaire globale. Ici, avant de pouvoir faire cet insert, il faut faire un appel à la procédure qui va créer la table temporaire Postgre. Euh, un autre point euh, différent entre Oracle et PostgreSQL concerne les transactions autonomes. Euh, donc pour rappel, les transactions autonomes, ça nous permet de valider ou annuler des opérations SQL sans forcément valider ou annuler, donc commit ou rollback, euh, les données de la transaction principale. Bon, pareil, en PostgreSQL, il n'y a pas cette notion de transaction autonome. Donc il a fallu l'émuler. Et la solution proposée par Dalibo a été l'utilisation de DB-Link qui va refaire une connexion sur notre base euh, PostgreSQL pour simuler ce, ce fonctionnement transaction autonome. Donc le bloc euh, de gauche qui était la version Oracle se retrouve divisé en deux blocs, en deux procédures en PostgreSQL. Donc une première procédure qui a le même nom que celle en Oracle, mais qui elle va avoir euh, comme la, la charge d'instancier la connexion euh, des links sur la base et d'appeler une autre procédure qui est suffixée en underscore ATX, et qui, elle, va contenir le code qu'on pouvait trouver directement en Oracle précédemment. Euh, les variables globales de package. donc bah, En Oracle, on a des packages, et nous, on avait pas mal de variables déclarées dans nos packages. Donc, c'était assez simple, on pouvait les, les initialiser directement dans le package Oracle, et puis ensuite dans le code PLSQL on n'avait qu'à euh, l'utiliser en, en utilisant le nom du package, point, le nom de la variable. En PostgreSQL, il n'y a pas de package, donc forcément c'est compliqué d'utiliser des variables de package. Donc à la place, il y a des schémas. Et ça a été euh, transformé pour, euh, en paramètres propres à la base de données. Donc euh, bien une commande, alter database, le nom de la base de données, et puis on pouvait faire un set du nom de notre variable de package, et pour garder la même syntaxe, euh, c'est pour ça que c'est dans un schéma qui s'appelle ici euh, gtpk absence. Et après, quand on a besoin d'accéder à nos variables, euh, à nos paramètres propres à la database, bien on va faire un current settings si on veut y accéder en lecture, ou on va faire un set config si on veut y accéder en écriture. Autre point, alors nous, euh, qui nous a un peu embêtés hein, pour le coup, qu'on a passé pas mal de temps dessus, c'est le, le typage différent finalement entre Oracle et PostgreSQL. Donc en oracle, nous, nos numériques était euh, numérique au sens large, c'était des numbers. Euh, et on avait même des valeurs qui n'étaient pas entières dans nos numbers. Et il a fallu bah, faire un travail pour savoir euh, dans quel type possible côté Postgre on allait les mettre, euh, de l'integer, du décimal, du vrai, du double, etc. Et euh, un autre type qui était euh, important pour nous, vu qu'on gère du temps de travail, c'était euh, tout ce qui était temporel. Donc en oracle, on n'avait que du date. Et euh, on s'est retrouvé à devoir choisir euh, dans en entre date et timestamp. Et bah forcément, euh, si le typage n'était pas bien fait syntaxiquement, c'était bon. Mais en termes de résultats, ce n'était pas pareil. Parce que si on, était, on se retrouvait à manipuler juste une date, alors qu'à la base, derrière, on voulait avoir les heures, ça faisait des comportements un peu euh, erratiques. Donc voilà, donc, euh, on a passé pas mal de temps à être sûr d'avoir le bon champ. Et comme je vous l'ai montré précédemment, il y a quand même beaucoup de fonctions, triggers, etc. Ça avait un impact non négligeable. Euh, autre détail, euh, on avait les jours de la semaine, alors, euh, truc bête, euh, on a, euh, comment on gère du temps de travail, les gens s'ils si travaillent le samedi et le dimanche, on leur majore le, leur temps de travail. Donc il y a un coefficient qui est appliqué, euh, je ne sais plus quelle valeur précisément, mais bref. Et donc du coup, on teste à un moment donné dans le code le jour sur lequel on est, si on était un samedi ou un dimanche. Il y avait un décalage de 1 entre les numéros des jours Oracle et PostgreSQL ce qui fait que les gens le vendredi ou le lundi se retrouvaient avec du temps majoré, alors qu'ils ne l'avaient pas le week-end, donc on s'en est rendu compte assez rapidement. Donc on a utilisé une petite fonction pour être sûr de que les jours euh, qui étaient en Oracle, donc le, par défaut, nous, en notre instance Oracle, le lundi, c'était le 1. Et en Postgre, le lundi, c'était le 2. Donc voilà, ouais, petit décalage, la petite blagounette euh, quand on fait nos, nos tests. Et puis, euh, un autre problème qu'on a eu, comme on travaille encore une fois avec la gestion du temps de travail, on a pas mal de prorata à gérer. Et autant en oracle, quand on divisait deux entiers bah, et qu'il y avait besoin que ça soit un décimal, on obtenait bien un décimal. Et on poserait, on a eu la surprise que bah, 24 divisé par 32, ça ne fait pas 0,75, ça fait 0. Et donc euh, forcément, nos calculs, ils n'étaient pas très justes. Donc il a fallu faire un cast explicite, soit sur le diviseur ou le dividende, pour, pour être sûr d'avoir le résultat souhaité. Euh, un dernier mot sur euh, l'audit de performance. Donc, comme je vous l'ai dit, c'était une journée sur site. Euh, différents points ont été abordés avec euh, nos DBA. Donc, euh, tout d'abord, une analyse de la configuration matérielle du serveur. Bon, pour information, on est sur un serveur qui a 8 CPU avec 8 Go de mémoire. Il y a également eu une analyse de la configuration système, donc tout ce qui est euh, cache disque, euh, huge pages. Euh, ils ont regardé notre instance PostgreSQL euh, également, la politique de sauvegarde, et puis un peu euh, checker l'activité de la base euh, de production pour voir un peu ce qui se passait. Euh, globalement, on n'avait pas de problème dans notre base, ça a été plus des conseils d'optimisation, Elle hein, fonctionnait euh, sans problème. Euh, dans les préconisations, on a eu par exemple l'utilisation des huge pages euh, qui était euh, importants pour éviter en particulier le swap. Euh, des conseils sur le le tuning du cache interne sur de la configuration dans le pghba.conf ou le postgresql.conf. Et puis bon, chez nous euh, on avait, alors, comme je vous l'ai dit, notre DBL était historiquement Oracle. Euh, il avait fait un petit script maison pour la sauvegarde, bon, on lui a conseillé plutôt d'utiliser pgback à la place. Euh, on a également une présentation de pgbadger qui nous a permis d'avoir un peu plus de métriques sur notre trafic sql, donc d'avoir nombre de requêtes par seconde ou par minute le nombre d'ordres insert, de select, enfin un certain nombre d'informations sur ce qui se passait sur notre base de, de production. Et euh, comme on utilise le système de supervision Nagios pour euh, surveiller nos activités euh, globalement, on nous a également conseillé d'utiliser euh, Activity qui, qui fonctionne bien avec Nagios et qui permet d'avoir un peu plus d'informations sur ce qui se passe euh, au niveau de notre base Postgre. Donc le bilan... Euh, en quelques mots, euh, les difficultés qu'on a rencontrées, bah forcément, ça a été le, la montée en compétence euh, PL-PGSQL, parce que alors, nous, on est plutôt développeur Java à l'origine et on avait fait du, du PLSQL, mais euh, la base de données, comme je vous l'ai dit, elle a quasiment 20 ans, donc euh, on y touchait de façon euh, comment dit, euh, ponctuelle. Donc il a fallu bien se remettre dans, dans le code et puis euh, recomprendre bien comment tout fonctionnait. On a eu aussi un problème à valider finalement le bon fonctionnement de notre application parce que le code était assez complexe euh, parce qu'il y a certains traitements, bah, ça déclenche de nombreux triggers, ça passe par des tables temporaires globales et puis il euh, y a des transactions autonomes. Donc Quand dans la chaîne là vous avez un souci, que vous n'avez pas le résultat attendu, il y a eu quelques moments assez drôles pour, pour dénouer le, le plat de spaghetti et trouver à quel moment il y a eu un souci. On a eu donc le problème de code qui était juste syntaxiquement mais au comportement erroné. Donc le problème de date et timestamp, euh, j'en ai déjà parlé. Et puis euh, un autre truc qui était assez rigolo, bon, c'est anecdotique mais quand même. Euh, en oracle, quand on, qu on catène une chaîne de caractères avec nul, bah, on, on a en retour la chaîne de caractère. Et en fait en PostgreSQL, on annule. C'était euh, voilà. pas non plus le comportement voulu. Euh, on a eu également les tests des traitements annuels donc qui peuvent prendre un certain temps, la bascule annuelle des contrats, le calcul des CET qui s'exécutent à des périodes bien spécifiques de l'année euh, qui était un peu plus complexe entre guillemets à valider et à s'assurer que le comportement euh, était bien celui attendu. Euh, ce qui est important également, alors on a eu, de notre côté on a de la chance, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais on a réussi à... Euh, comment dire, bien amener avec nous nos correspondants métiers pour qu'ils nous accompagnent et surtout qu'ils fassent des tests au plus près de la réalité, parce que quand nous on fait nos tests unitaires ou euh, les tests globaux on est toujours avec les mêmes un peu schémas de tests et euh, on passe à côté des cas tordus entre guillemets, donc on a eu vraiment euh, des personnes quoi, des correspondants qui étaient disponibles et qui ont accepté par exemple de faire de la double saisie à un moment donné entre ce qui saisissait dans Oracle et Postgre, et ensuite avec bah, Data2PG on pouvait comparer les données et s'assurer qu'on avait bien les mêmes choses c'était quand même très précieux. Donc ce qui nous a permis de partir en production plutôt serein, parce qu'on avait vraiment fait le maximum de tests possible. Euh, donc on anticipait au maximum bah, tout ce qui était mise à jour de nos briques applicatives, hein, que je vous ai montré tout à l'heure, euh, ce qui fait que le jour J finalement n'y avait plus qu'à l'air et euh, ça allait vite. On a pu ainsi avoir un temps de coupure très réduit, donc on a, je vais dire environ une heure, sachant qu'il y avait un délai incompressible de copie des données d'une vingtaine de minutes et que, avant de rouvrir bien sûr à tout le monde, on a fait un certain nombre de tests pour être sûr que tout était ok sur notre infrastructure de production. Et, euh, et la bonne nouvelle, c'est que depuis qu'on est passé sur Postgre, on n'a rencontré aucun problème en production. Donc ça a été vraiment une opération transparente pour les utilisateurs. En termes de performance, on est également content parce qu'on a des performances au moins aussi bonnes que ce qu'on avait en Oracle. Et on est, je pense, parti pour un petit moment sur PostgreSQL a priori sans souci et on est content d'être finalement libéré un peu du monde payant d'Oracle et d'avoir trouvé quelque chose aussi performant euh, et qui, qui fonctionne bien chez nous. Voilà. Donc je terminerai juste pour, euh, en remerciant donc, Philippe et Florent euh, qui nous ont vraiment bien accompagnés durant ce, ce projet et qui ont été très disponibles et euh, très compétents. Donc, merci à eux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Est-ce que pour la migration du code PLSQL, vous avez envisagé Aura FCE ou pas du tout Alors, Pas du tout. Parce que du coup, on, les outils ont été proposés par Philippe et donc on était parti sur Aura AutoPG. Philippe nous a... Il m'est vendu Data to PG qui nous a bien répondu à la demande. Donc euh... ah, je crois que Philippe il veut intervenir. J'allais dire que j'allais poser la question à Philippe, mais. <rire> ouais, merci. Euh, juste pour répondre là-dessus, euh, AuraFC, on n'a pas utilisé parce qu'on n'avait pas besoin de, de des fonctions spécifiques euh, ou des vues qui sont émulées et proposées par AuraFCE. Donc euh, pas de besoin, pas d'utilisation. Merci Philippe. Euh, bonjour, euh, je pense aussi c'est une question adressée à Dalibo. À un moment donné, euh, ils ont été, enfin euh, ils ont utilisé des bilinks pour un traitement. Moi, j juste la question, pour un souci de sécurité, et vu euh, au fait les performances acquises par euh, PG Data Wrapper pour une version bien avancée 14.5, si je ne dis pas de bêtises, pourquoi ils ont utilisé des bilinks Je veux juste savoir, peut-être il y a une raison. Merci. Bien fait de venir. Ouais. Euh, bah simplement, avec les foreign data wrappers, vous avez la possibilité de voir des données qui sont à l'extérieur, donc de les requêter. Par contre, vous n'avez pas, à ma connaissance, de moyen d'exécuter du code. Donc, pour faire un appel d'une fonction, bah aujourd'hui, la seule solution que je connaisse, c'est des b -links. Même si on a aussi un, un, un foreign data wrapper des b qui permet d'utiliser l'infrastructure. Euh, des forêts data wrappers pour l'établissement de la connexion. Donc, on a toute la partie euh, vraiment infra de, de connexion utilisée par euh, euh, l'espèce le, de socle commun des forêts data wrappers, mais l'appel direct des fonctions du code procédural se fait via des b Bonjour. Vous avez parlé de la volumétrie en termes de lignes de la base de données, mais en termes de gigas, ça représentait combien c'est une bonne question, je ne sais pas, 20 peut-être 20 gigas à peu près. Ouais. Alors, moi j'ai une question live qui vient d'arriver, alors je la, je la lis hein, clairement. Merci pour votre présentation, l'université de Lorraine a migré cette application d'Oracle vers Postgre. Félicitations, merci beaucoup pour le logiciel libre et pour la bonne utilisation de l'argent du contribuable. Mais il y, y a quand même des questions. Hein. Euh, y a-t-il d'autres applications qui seront migrées vers PostgreSQL Et surtout, y a-t-il des applications qui ne le seront pas Si oui, pourquoi quels, quels sont les freins à la migration dans votre contexte Alors, comme je le disais, nous, historiquement, on, a, euh, quand on fait du développement local. Et quand on fait du développement local, on, on était plutôt parti, quand c'est du SGBD relationnel, sur du MariaDB, quoi, MySQL MariaDB. Euh, alors, pourquoi on était parti là-dessus qu'on est pas forcément besoin d'un langage comme PL, PGSQL, donc euh, du MariaDB, nous convenait bien. Euh, L'idée c'est aussi d'uniformiser nos SGBD, nos donc euh, on n'exclut pas du tout de migrer par la suite euh, vers du PostgreSQL, même nos bases MariaDB. Après on est euh, un peu comme toutes les universités en France, on a certains logiciels qui nous sont fournis par une agence qui s'appelle l'AMU, qui historiquement travaillait avec de l'Oracle. Euh, et donc, bah, forcément, pour ces briques-là, tant que cette agence-là ne supporte officiellement que Oracle, on va rester sur Oracle. Après, euh, je sais qu'ils évoluent également pour aller plus vers le monde libre. Euh, donc, on n'exclut pas du tout de passer vers PostgreSQL et c'est plutôt tant qu'on pourra le faire, ou à chaque fois qu'on pourra le faire, on, pour un SGBD relationnel, on passera sur du PostgreSQL. Euh, on m'entend Oui euh, bonjour, vous avez, euh, merci pour la présentation, euh, vous avez évoqué des univers BO sur la base Oracle, euh, comment vous avez rebranché vos univers sur Postgres ben, Simplement en utilisant un driver différent et en adaptant les requêtes, parce que forcément on avait un peu de, de spécifique Oracle, donc il a fallu retoucher les requêtes sous-jacentes de l'univers BO, mais le driver, ça s'est passé d'une façon plutôt transparente. Mais justement, BO, il rend la, la, la, la fabrication, la construction des requêtes euh, de façon transparente. Donc comment vous avez réussi à orienter euh, la façon dont les requêtes sont faites C'est juste le driver dans BO euh, ouais, C'était euh, 90% du travail, c'était ça, c'était le driver dans BO. Et on avait vraiment quelques requêtes spécifiques, parce que euh, on, dans, Postgre, euh, quoi, dans BO, pardon, on a utilisé, il euh, y avait des appels de procédures stockées, et donc là, il a fallu un peu adapter. Mais ça n'a vraiment pas été le, la partie la plus problématique du projet. Hein. C'était fait très rapidement. Vous avez parlé de différence de performance entre aura 2 pg et Data 2 pg pour la migration des données. Euh, ça, ça se caractérise comment C'est de quel ordre et est-ce que c'est applicable pour des objets Lobe Alors, pour la deuxième partie de la question, je crois que je vais faire appel à l'invité Mystère, que tout le monde connaît. <rire> Et pour la première partie, en fait, sur RatoPG, on n'avait pas le même nombre de VCPU, mais euh, c'était quand même plus, plus long. Alors, je plus totalement en tête, hein, parce que le projet date d'un petit moment maintenant. Euh, mais surtout ce qui nous intéressait c'est aussi la partie comparaison des données hein. mais le, les temps de réponse en tout cas étaient au moins aussi bons avec Data2PG qu'avec aura 2 pg après Philippe je sais pas si tu veux répondre sur la partie blob alors sur les blobs euh, j'ai pas d'éléments de comparaison chiffrés précis là dessus euh, intuitivement j'aurais tendance à dire que il doit pas y avoir des, des grosses différences dans la mesure où euh, ce qui coûte cher dans les migrations Oracle à Postgres, quand on veut traiter et qu'on veut migrer des, des blobs, c'est l'extraction venant d'Oracle. De toute façon, celle-ci, il faut la faire. Euh, et ensuite, la partie vraiment insertion sur, sur Postgres, c'est relativement rapide en comparaison de la lecture qui est, qui est une opération intrinsèquement lente côté Oracle. Donc, euh, je ne m'attends pas à des écarts de performance fondamentale sur les blobs. Bonjour, euh, merci pour votre présentation. Euh, vous avez mis l'accent euh, lors de votre présentation sur euh, la complexité fonctionnelle du projet euh, due aux différences de comportement entre les, euh, les deux moteurs de base de données, en particulier sur les calculs de période, et donc sur l'importance et la criticité des, euh, des tests de non-régression. Et euh, je, je vous demandais quel protocole vous aviez utilisé lors de ces tests de non-régression euh, quels outils pour sécuriser le, la mise en production et détecter les, euh, les éventuelles régressions Alors, j'aimerais vous répondre qu'on avait des tests unitaires pour toutes nos fonctions et que c'était des tests d'intégration. Je ne vais pas vous mentir, ce n'était pas le cas, parce que le moteur, on l'a écrit il y, a, il y a 19 ans, donc à l'époque, on n'avait pas fait de tests unitaires. Euh, ben là, ça a été beaucoup de... Euh, comment dire de traitement de comparaison de traitement parce que finalement on connaît bien l'applicatif donc on sait exactement les traitements qui devaient avoir lieu et c'est là que l'outil Data 2 PG a été très précieux parce qu'il nous permettait de faire de la comparaison euh, des lignes modifiées entre Oracle et PostgreSQL donc en fait on a plutôt défini des scénarios avec euh, nos collègues de la des différentes actions qu'ils pouvaient faire de bascules de contrat de choses comme ça donc on avait tout un listing de tests à faire et on les a joués au fur et à mesure, sachant que nous, côté euh, informatique, numérique, euh, on avait testé les fonctions, on va dire, euh, outils euh, qui, euh, de base, qu'on pouvait facilement tester euh, par des appels ou des tests unitaires. Et après, les traitements plus complexes, qui passent par des triggers, par des, euh, des tables temporaires, c'était compliqué d'avoir un protocole qui nous permettait vraiment de le tester. Donc là, ça a été euh, directement d'utiliser euh, nos applications en Java, pour lancer les traitements, et après comparer le résultat des traitements avec Data2PG. Merci Cédric. Euh, donc on va clôturer les questions. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, je pense qu'il se tiendra à votre disposition. Euh, avant de passer à la suite, je voudrais qu'on remercie vraiment Philippe, qui a pris sur son grand temps libre, puisque maintenant il est à la retraite depuis le 1er janvier. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Merci.